Dude. Salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la récap des victoires satillantes Donc je vais faire une grosse ouverture ce mois-ci parce que c'est peut-être la dernière ouverture que je vais faire Parce que je n'ai plus d'argent de côté, donc voilà Donc on va commencer par tout ce qui est rare et après je, je, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est en commune, j'ai j'ai comme à mon habitude, j'ai trié donc on va commencer par ouvrir la boîte des rares. Si ça le veut bien. Donc j'ai fait aussi un petit concours sur ce mois-ci. Pour celui qui m'a... J'ai des cartes rares, des cartes rares donc, euh, en un seul exemplaire. Et ces cartes-là seront pour les trois meilleurs échangeurs qu'il y aura. Donc euh, Red Raptor Faucon Ultime. Voilà, je l'ai eu en une, deux, trois fois. Pardon excusez moi je vais vous montrer Donc, voilà je vous montre hein. Voilà quand je vous dis nombre de fois c'est euh... J'espère que vous me faites confiance avec ça Alors euh, Dynast... Dynastibus insecte numérique Donc celle là je l'ai eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 fois Alors je remets dans la boîte parce que sinon Je vais m'y perdre euh, Impactor Pain, le dragon assassin imaginaire. Donc pareil, j'ai eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois. Voilà, donc on passe aux cartes euh, si, je me sou... si, je... si je me souviens bien, donc on passe aux cartes euh, Dragon synchro à l'aile de cristal. Donc ça ça fait partie pour les pour les échanger qu'en une fois. Après donc Le dragon esprit aux yeux bleus Donc celui-là je vais le garder Parce que je vais le mettre de côté Parce que c'est pour quelqu'un qui me l'a déjà commandé c Cifre poussière d'étoile Dragon divin Donc celle-là pareil Je vais la garder pour les échanges Puzzle grande vitesse roïde. Donc 1, 2, 3, 4, 5 5 fois Voilà Alors assaut elle noire attendez mais j'ai fait une bêtise donc je reprends non j'ai pas fait de bêtises donc c'est bon après assaut elle noire shidori de la brume donc c'est 1 2 3 4 5 6 6 je vais en mettre 3 de côté on sait jamais ça peut être utile donc là celle là j'ai eu trois fois il me... il me reste en trois fois après on passe aux fusions alors euh... prima la fleur de la choriste prima fleur la choriste de la musique donc celle là je vais les garder pour moi donc 1 2 3 4 5 j'en gardais deux tiens vraiment en garder deux pour moi et le reste, ça sera, les trois autres, ça sera pour vous. Voilà. Après, on a chat danseur de la Claire de Lune. De Claire de Lune. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc ça, ça peut partir au trade. Après, lion danseur clair Claire de Lune. Donc, 1, 2, 3. Donc, euh, je l'ai en trois fois. Voilà. Après, Drago, Jumelé, Explosion au jeu bleu. Donc, je vous montre. Et bien sûr, le gros fail. Je vous montre, je l'ai en deux fois. Et elle m'a déjà été réservée. Donc, euh, voilà. Après, on passe un peu au monstre pendule. Donc, paresse aromage. Donc, ça, ça fait partie des cartes du concours. Donc, voilà, on a nos trois cartes du concours. Paresse aromage. Euh, Goliath aromage Donc 1, 2, 3, 4, 5 Je l'ai en 5 fois Après luxure Ar... Amorphage pardon C'est pas aromage, amorphage Excusez moi 1, 2 Donc je l'ai en 2 fois Voilà Quand je peux vous le montrer je vous le montre Licorne aux yeux artiste 1, 2, 3, 4 je l'ai en 4 fois. Voilà. Jalousie amorphage. 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois celle-là. Euh, gourmandise amorphage. 1, 2, 3, 4. 4 fois aussi. Voilà. Lecteur pendule, le drago... Le Draco Seigneur. 1, 2, 3. Donc c'est pareil. Après, habilité Amorphage. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Cavalier Magique de Sibulbuc. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois après euh, Phénix de la lumière aux œufs impère potartiste 1, 2, 3 fois Après lien de la non-hésitation 1, 2 deux. Donc 2 fois Voilà je vous montre bien hein. Force de miroir de la noyade En 3 fois En deux fois pardon Lys amorphage 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà 6 Voilà. Et donc bien sûr euh, si vous voulez m'acheter Les cartes il n'y a pas de problème hein, Je vous ferai euh, euh, Vous me dites euh, Donc j'accepte le liquide Paypal aussi mais bon il faut que je Voye un peu comment il faut faire Si vous voulez me les acheter Il n'y a pas de problème Après dragon noir Dragon toon aux yeux rouges. Donc celle là Elle est belle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celle-là, cette fois. Duc, Den, Den, Deiko, Vitesse, Roïd. Donc 1, 2, 3. 3 fois. Après, je pense que celle-là... Attendez que... Ouais. Je pense que celle-là, elle va partir ce week-end parce que j'ai fait un tournoi demain. Donc je, ce, je pars ce soir et donc... Roi du tonnerre, le keju coup d'éclair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. Faucheuse, faucheur, fantôme et cerise blanche. Je l'ai qu'une fois. Voilà. Chat bleu clair de lune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai 6 fois. euh ten 1 2 3 4 4 fois voilà après pierre blanche ancienne donc je l'écoute deux fois et c'est même pas la peine de me la demander parce qu'elle est déjà par... elle est déjà réservée après prêtresse avec les yeux bleus 1 2 3 déjà réservé voilà et euh, il en reste une deuxième donc il en reste déjà deux pour vous. Esprit du dragon blanc. 1, 2, 3. 3 déjà à Voilà. Donc esprit du dragon blanc, je vous montre ce que c'est. C'est ça quand même, mais elles sont déjà réservées. Lion paresseux. Lion. Lion peureux cosmo. 1, 2, 3. Je vais en garder une pour moi parce que c'est le signe du lion. Voilà. Et il vous en reste deux. Après, Sage avec des yeux bleus. Donc, 1. Hein. Donc, celui-là, pareil. Sage, il est déjà réservé. Landwalker Cosmo. Donc, 1, 2, 3. C'est pour vous. Voilà. Esprit du vent d'automne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Après, euh, Pachinko Cartes vitesse roïde, 1 2 3 4 5 5 fois voilà après méca dragoran super machine de guerre anti keju donc ça ça je pense que ça partir aussi 1 2 3 4 4 fois voilà Force de superassement Magie en plus, donc ça c'est pour les euh, Pour les Red Raptors. Je l'ai, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 fois Voilà Préparation des rites 1, 2, 3 Préparation des rites, donc c'est celle là Voilà, et je l'ai en trois fois, je vous montre Hein, quand j'essaie de vous montrer Je peux, est-ce Infection amorphage, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois, voilà. Euphorie satoniseur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois. Persona amorphe, 1, 2, donc toujours Persona amorphe, 2 fois, voilà. Appel du troupeau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cette fois, mausolée blanc, 1, 2, 3, qui sont réservés, et il m'en reste encore 3, mausolée, mausolée blanc, voilà, après plaque de fusion, alors, pareil, j'en gardais 2, parce que j'en ai besoin pour un deck, et il vous en reste 3. Voilà, donc on a fini pour la, la boîte des cartes rares. Voilà, après on va passer à la boîte des aux boîtes des communes. Hein on va passer aux boîtes des communes. J'ai essayé de vous faire ça vite fait. J'ai essayé de vous faire ça vite fait, mais il faut que. Voilà, les cartes soient là. Carte limitée, donc celle-là, hein, je l'ai en 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je répète, carte limitée, 6, après fortissimo, alors celle-là je vais en prendre 3, 1, 2, 3 pour moi, Fortissimo, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est celle-là, fortissimo. Base des robots bureaux. Base robot bureau, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Celle-là, je l'ai en 16 fois. Donc, vous voyez, ça n'a pas... Il y a du beau. Il peut y avoir du beau comme il ne peut pas y avoir du beau. Dans les communes. Matrice insecte. Alors, 1... Un... Attendez, hop. Non, c est... C est... elle n'est pas encore là. Donc, on va faire changement gardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Donc je l'ai en 15 fois celle-là Relais blanc Donc 1, 2, 3 je vais mettre de côté 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 11, 12 Voilà 12 fois il m'en reste, en reste encore En commune alors, force de, du véritable Draco. Donc c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois. Île du Roi du Feu. Alors ça, c'est une nouvelle carte terrain pour... Euh euh, que je dise pas de bêtises voilà c'est pour les avatars du roi du feu voilà tout simplement il du roi du feu donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 fois après on va passer à le dossi les dossiers qu'ils jouent donc ça c'est pareil ça pourra partir aussi ce mois là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 fois celle-là matrice insecte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 fois aussi on va passer aux cartes aux cartes suivantes Alors on va essayer de faire bien les choses parce que voilà il y a encore deux boîtes à regarder on en est déjà à 15 minutes c'est déjà énorme Donc miracle x6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 fois Voilà L'arme gracieuse 1, 2, 3, 4, 5 5 fois celle-là après danse de réincarnation de clair de lune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 fois Voilà Après ascension maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ascension maximum 15 fois voilà, mauvaise visée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 fois, voilà, éruption d'inobrume, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 fois, après pour les vitesses roïdes, recycle des... Recycle des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 fois aussi Recycle des C'est déjà pas mal hein On a déjà une belle petite collection là. Insectes d'urgence Donc ça c'est pour les insectes numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 fois Voilà Deuil Cosmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc 14 fois la dernière carte piège, Deuil Cosmo, voilà, donc on a fini la, la deuxième boîte, il nous en reste 2 à regarder, donc en sachant qu'il nous reste encore, là, cette petite boîte, boîte cette petite boîte là, où j'ai, normalement, Qu'est-ce que j'ai réuni dans celle-là Ah oui. J'ai réuni un peu... J'ai réuni un peu tout ce que... Alors là, j'ai tout ce qui est pendule. Pendule, X6. Donc, on y va, donc. Papillon, cœur, sec numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Attends, attends. 16. Voilà, je me suis trompé. 16 fois. Après, euh, radiateur Insect. Numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fois. Voilà. X6 de rang 3. Après, on va passer... Alors ça c'est ce les... qui enfin voilà donc vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses il euh, y a quand même un monstre normal qui est pas mal c'est trop d'ange c'est un monstre synthoniseur de niveau 4 hein et euh, parce qu'à ma connaissance il n'y avait pas beaucoup de monstres normal synthoniseurs. donc là euh, là ils en ont sorti un donc c'est trop d'ange 1 2 3 4 5 6 6 fois voilà après, Colère Amorphage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois. Voilà. Après, euh, Spino Dino Brume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 fois. Spino Dino voilà après euh, euh, euh, euh, on, a, on a quand même vu euh, des cartes pour le nouveau deck qui est sorti le nouvel deck fusion et eh bien là on a des pendules ça, ça c'est loup clair de lune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 fois donc ça c'est les c'est la première pendule pour les pour le nouveau deck fusion qui, qui, qui va sorti, qui est en train de sortir euh... Après on a la deuxième f... euh, La deuxième part du Le tigre de clair de lune donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Voilà 14 14 fois Après on a euh, de nouveau des pot-artistes Donc ça c'est pour ceux qui ont suivi la, la série euh, Quand ils arrivent dans la dimension synchro Coquillage, crabe, pot-artiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. Voilà, après, fierté, amorphage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois. Le deck amorphage, je ne sais pas ce que ça donne. Hein. Il a l'air plutôt pas mal. L Alors, Lucio... Luce pot d'artiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Donc 14 fois on a fini le premier paquet de Voilà on a fini tout ce qui était euh, extra deck en commune Là on va passer tout ce qui est deck enfin, tout ce qui est monstre parce que Alors cubaine Cubaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 16 fois voilà alors champion du monde poids carotte alors ça c'est un... ça ça me fait penser un peu au... à yu oh avec le deck avec le... le gars qui utilise le deck euh, légumes euh, et qui affronte euh, yuya avec le deck euh, tomate champion poids carotte voilà du monde poids carotte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Donc 15 fois Après j'ai regroupé un peu tout hein. C'est euh, mouton noir de clair de une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 Voilà après, lapin blanc de clair de lune. Ça me fait penser à Inaba le lapin blanc, les monstres esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 fois. Après, papillon violet de clair de lune. Donc, celle-là me fait penser à tout ce qui est euh, papillon actif, photon et compagnie. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 Voilà euh, mille, Alors 1000 1000 patites insectes numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Alors ça c'est les nouveaux Archétypes insectes numériques Donc 15 yes. Euh, sous des toiles, insectes numériques Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 excusez-moi Oui, je vous la montre parce qu'il faut bien la montrer Parce qu'après sinon, on me dit « Ouais, on voit rien dans tes vidéos » Donc après Cocon dans 7 heures Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cocon Dansateur, insecte numérique, voilà. Voilà. Et après, la dernière boîte, on va essayer de faire aussi rapidement. Ça fait 25 minutes. On va essayer de faire tout ça rapidement. Alors en espérant que ça. Alors, après, normalement, j'ai mis tout ce qui était... Alors, Red Raptor, grillège de la douleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, que vous le voyez, c'est un monstre Red Raptor. bettez de niveau 1. Red Raptor, vautour, vengeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ah pardon Pigrièche, grièche, j'en encore Je vais Attendez Pourtant je, je m'étais amusé à les trier Et j'allais dire qu'en bougeant dans la boîte Parce qu'il n'y avait plus que ta Et eh bah ben, ça a tout mélangé Voilà donc euh, celle-là, X fois aussi, hein, Vauture Vengeur. Voilà. On y est. Alors, Red Raptor Fox, Force Strix sur le volté. Sur le volté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Excusez-moi, j'ai ma cheveux sur la langue. 14, 15, 16. Donc 16 fois. Voilà. Après, on a euh, Gendo, le moine Aztèque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois celle-là. Je vais mettre un petit peu sur le, Des cartes... sur le côté parce que ça ne va pas le faire sinon. Euh, Guerga Ancre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, 16 fois celle-là. Après, on passe au drago étoile naine planétaire. Donc, je vais en garder quoi Je vais en garder 3 pour moi. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois. Après, donc, on a euh, protecteur des yeux bleus. Avec des yeux bleus, donc je vais le garder en trois fois aussi Voilà, donc ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Il vous reste 11 fois Ça va, tranquille Après, mettre avec des yeux bleus Donc, 1, 2, 3 de côté, obligatoire 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Donc, mettre avec des yeux bleus Waouh 11 fois. Après, on va faire appel à... Ah, ils ont mis du L noir aussi dedans. L noir, décomposition, le vent néfaste. Donc, je vais en 3 au cas où. Voilà. Et après, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois. Euh, et on arrive à la fin quand même, hein, les amis. Hein. Euh, Délops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cette fois, voilà Et pour les grands amateurs de robot bureau Ils ont enfin sorti le robot bureau 009 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 fois, voilà Et après, euh, Ryu, Ryu Okami 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Et j'ai encore un mètre avec les yeux bleus mais c'est pas grave Voilà, 17 fois Donc les amis, donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux Alors euh, vous pouvez dès à présent me poster des messages sur, euh, sur ma chaîne je, Alors je vous dis de suite Je pars euh, ce soir, je vais à un tournoi demain Mais je, je rentre demain soir donc euh, tout ça, ça sera. Je me ferai une joie de, de lire euh, vos, vos messages. Allez, je vous dis à plus. Alors euh, oui, avant toute chose, je, je préviens de suite pour ceux qui s'attendent. Vu que je, je vais à un tournoi, je vais voir ce qui va à partir demain. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je veux dire aussi Oui, donc euh, je tournerai le trade winder la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Et je vous mettrai les nouvelles cartes qui me restent dans du bouquin. Dans le bouquin du TradeBinder. Allez, surtout les amis, donc je vous dis ciao, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et euh, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo pour le TradeBinder, j'espère. Allez, ciao tout le monde.